Bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, j'ai changé de décor parce qu'en fait, je déménage, mais je reste toujours dans la même ville, à savoir Barcelone. Alors, euh, j'imagine que vous n'avez pas cliqué pour ça. Donc, on va passer au sujet de la vidéo qui est le Lightning Network. Alors, vous allez voir que c'est une tuerie totale. Et vous allez voir aussi pourquoi cette mise à jour, euh, comme on peut appeler comme ça pour le début de la vidéo, cette mise à jour de Bitcoin permet en fait de rendre Bitcoin beaucoup plus pratique dans la vie de tous les jours. En gros, euh, Lightning, ça veut dire euh, éclair en anglais c'est pour signifier l'idée de paiement instantané. C'est-à-dire que là, avec le réseau Lightning, on peut payer dans la vie de tous les jours, un café ou quoi que ce soit, et c'est même quasiment plus rapide que lorsque vous payez avec votre carte Visa. Alors, ça, c'était la petite introduction, mais euh, je vais quand même structurer la vidéo pour, pour la rendre plus simple. Et comment, comment on va faire ce qu'on va voir dans la première partie, comme toujours, c'est de la théorie. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser à ce que c'est que le Lightning Network. Mais par contre, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer trop dans les détails euh, techniques. Il y a un article à côté, comme toujours, et puis d'autres sources pour ceux que ça intéresse. Mais l'idée de cette partie-là, c'est plutôt de comprendre les avantages du Lightning Network et puis euh, comment en fait on en est venu là, et euh, nécessairement de voir aussi des, les limites que ça a, parce qu'il y en a encore. Donc voilà pour la partie théorie. Et puis, bien sûr, comme toujours, on va... la deuxième partie sera celle de la pratique, c'est-à-dire qu'on peut voir ce qu'on peut faire sur le Lightning Network parce que on a tendance à penser que ça sert uniquement pour les paiements alors qu'en fait on peut faire des tas de choses avec c'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des centaines d'applications déjà maintenant on peut faire même de la DeFi avec le Bitcoin mais ça c'est je vous réserve ça pour une prochaine vidéo vous allez voir c'est sensationnel mais on peut jouer à des jeux vidéo on peut faire des, des tas de choses qui sont super pratiques on peut même avoir des cartes bancaires Lightning enfin tout ça c'est ce qu'on va voir dans la partie pratique j'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche parce qu'on va commencer tout de suite avec la partie 1, euh, c'est quoi le Lightning Network Le Lightning Network, c'est un layer 2, donc c'est une couche supplémentaire qui est construite au-dessus du réseau Bitcoin. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau principal Bitcoin n'est pas perturbé par la, cette création de Lightning Network. On peut se dire déjà pourquoi on a dû créer cette couche supplémentaire sur le réseau Bitcoin. Et bien tout simplement parce que euh, de la manière dont il a été conçu structurellement par Satoshi Nakamoto, le réseau Bitcoin en soi ne peut pas faire plus de 7 transactions par seconde et, et les mineurs créent des blocs toutes les 10 minutes. Ça veut dire que s'il y, y a beaucoup de personnes qui utilisent le réseau, euh, toutes les transactions seraient, si vous voulez, sur le même pool et il faudrait attendre que toutes les transactions soient traitées pour que la vôtre soit traitée. La phrase n'est pas très française, mais en tous les cas, comprenez l'idée que ça, ça risquerait de prendre trop de temps. Et pire encore, ça a été le, le problème en fait numéro un, c'est que cette congestion du réseau, ce qu'elle qu apporte surtout, enfin ce qu'elle fait monter, c'est les frais de réseau. D'ailleurs, on avait vu en 2017, je vous montre un graphe, que les frais étaient arrivés jusqu'à 62 dollars. Ça a été, je crois, les plus grands frais que, que le réseau a connu. C'est-à-dire que là, vous pensez bien que vous ne pouvez pas acheter un café à 2 euros si vous devez payer 62 dollars la transaction et en plus, on doit attendre plus d'une heure qu'elle soit traitée et enregistrée sur la blockchain. En fait, ce problème-là de pas pouvoir payer son café avec du PTC, ça a été le handicap le plus lourd que le bitcoin a porté. C'est-à-dire que là, on n'avait pas les arguments pour, pour démonter en fait les, les détracteurs parce qu'en effet, il n'était pas capable de pouvoir le surmonter. C'était le problème en fait de la fameuse scalabilité, c'est-à-dire de mise à échelle du bitcoin. Le bitcoin est très bien en tant que réseau pour une petite quantité de personnes qui l'utilisent, mais dès qu'on passe à l'adoption de masse, dès qu'on pense à de nombreuses transactions, à des milliers de transactions par seconde, le Bitcoin ne pouvait pas assurer. Et pendant longtemps, ça a été l'argument la... numéro 1 utilisé par les pseudo-concurrents de Bitcoin. Par exemple, Visa, très clairement jusqu'à aujourd'hui, elle peut traiter 24 000 transactions par seconde. 24 000 transactions par seconde, Bitcoin en fait 7. Vous pensez bien qu'au départ, quand on a parlé du Bitcoin à Visa, il a rigolé. Enfin, ce n'était pas, pas sérieux cette histoire-là. Et même pendant longtemps, ça n'a pas été un, comment dire, un, une technologie qui les, qui les a euh, intéressés, au-delà de du concept de décentralisation, parce qu'ils se disaient, c'est simplement une technologie qui est incapable, qui n'a pas les capacités, de, euh, qui ne peut pas nous devancer. Puis ensuite, vous avez vu, il y a eu plein de blockchains, notamment Solana, <coughs> Et puis, euh, Algorand, il y en a plein d'autres maintenant qui dépassent. Mais euh, personne, aucune des blockchains n'a la robustesse et puis n'a la crédibilité hein, du, du Bitcoin. C'est-à-dire que les autres, certes, elles sont plus rapides, certes, elles pourraient euh, concurrencer Visa, mais elles ne sont pas aussi décentralisées, elles ne sont pas aussi sécurisées que le Bitcoin. Elles ne sont pas aussi appréciées que le Bitcoin. Donc, on avait affaire pendant longtemps très clairement à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on se disait, c'est très bien le bitcoin comme limite valeur refuge, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir comme un ordre numérique, mais on ne peut pas s'en servir dans la vie de tous les jours, on peut pas, ça ne peut pas être une, un moyen de paiement. Et c'est là que euh, deux grands chercheurs, vous savez, euh, je fais une parenthèse parce que je, je me dois de le dire, les types qui pensent, les types, la nana, etc., mais euh, qui pensent la blockchain, c'est-à-dire euh, c'est souvent des, des doctorants en mathématiques, euh, c'est des grands chercheurs, c'est fou comme ils n'ont pas du tout de renommée, euh, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment connus, on leur, on leur donne peu de crédit, on, même on ne les cite pas trop dans les articles, etc., alors que tout le mérite leur revient. Si vous voulez suivre des gens vraiment intelligents qui donnent vraiment du bon contenu et qui participent réellement à la blockchain, c'est plutôt eux que vous devez suivre si vous cherchez à suivre euh, des gens importants dans la blockchain. Bref. Euh, on referme la parenthèse. Et donc, bref, les deux chercheurs s'appellent Joseph Poon et Thaddeus Drija. Et d'ailleurs, le white paper de la proposition Bitcoin Lightning, elle est disponible en PDF, tout comme le, la version originale de, de Bitcoin. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver en ligne toutes les autres propositions qui ont été euh, soumises pour améliorer le réseau Bitcoin. Il faut savoir que là, on vous parle, je vous parle du Lightning Network, c'est qu'une solution parmi tant d'autres. Il y a eu des tas de propositions, c'est ce qu'on appelle les Bitcoin Improvement Proposals, et donc il y a eu plusieurs propositions, mais disons que celle du Lightning Network, ça a été la plus aboutie, la plus réfléchie, et puis celle surtout qui a été mise en place. Et ils ont proposé tout simplement de euh, créer un, euh, un réseau supplémentaire, donc euh, encore une fois un, une couche 2, euh, qui fonctionnerait sur des canaux de paiement. Et sur cette partie, technique je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais comprenez que les canaux de paiement c'est ce qui fait toute la force en fait du lightning network et euh, en fait imaginez une route dans laquelle euh, alice et bob en fait pourraient s'envoyer euh, des bitcoins et toutes ces transactions ils peuvent en faire tant qu'ils veulent elles vont pas être enregistrées elles vont pas être effectuées en fait si vous voulez sur la blockchain principale c'est à dire que là ce sera tous les canaux de paiement qui seront validés par les différents nœuds bitcoin et euh, les opérations elles seront envoyées qu'à la fin, une fois que tout a été réglé, sur le réseau blockchain. Vous voyez que là, euh, en fait, tous les détails, toutes les petites transactions qui pouvaient encombrer le réseau principal, elles sont comme résumées si vous voulez, euh, sur une seule transaction, qui va être là pour le coup, enregistrée, validée sur la blockchain Bitcoin. Voilà pour l'explication, je ne sais pas si elle est très claire, mais euh, comprenez que ça permet tout simplement de désengorger, de faire toutes les, op les petites opérations qui ne sont pas euh, très importantes sur la couche supplémentaire, Lightning, et puis euh, de ne pas perturber le réseau principal. C'est comme ça donc qu'on parvient à faire des paiements instantanés, parce que c'était ça, le but ultime. Donc, voilà pour l'idée du Lightning Network. Et maintenant, rapidement, donc, les avantages, vous les voyez. C'est quoi les avantages par rapport au, au réseau Bitcoin simple bah, Premier avantage, rapidité des transactions. Elles sont quasiment instantanées. Si vous payez maintenant Lightning Network, vous allez voir que tout de suite, votre paiement, ça prend une seconde, est effectué. Donc, ça, c'est incroyable et euh, d'ailleurs moi je vous le dis personnellement je paye quasiment tout le temps en lightning et euh, oui c'est toujours enfin ça paraît même assez euh, comment dire assez fou de repasser au réseau principal par contre on peut le faire vous allez voir pourquoi euh, pour d'autres raisons et le deuxième avantage c'est les frais qui sont moindres sur le réseau lightning les frais sont de 1 satoshi donc vous voyez des centimes et des centimes de, de dollars et d'euros donc forcément c'est comme ça qu'on peut payer le fameux café euh, à 2 dollars qui serait, qui serait tout à fait pertinent avec le Lightning Network. Et d'ailleurs, qui est rendu possible dans souvent les cafés qui acceptent les Lightning, surtout à l'étranger, c'est, euh, ils le font sur le Lightning, justement. Et le troisième grand avantage, c'est que les, toutes les transactions, on récupère un peu notre confidentialité, c'est-à-dire que toutes les petites transactions, elles sont pas euh, détaillées sur la blockchain. Alors là, ça peut être aussi, en fait, pour les régulateurs surtout, ça peut être un désavantage. Pour les maxi Bitcoin, bien sûr, c'est super. Il y a un avantage aussi, c'est qu'on peut exécuter son propre node. Alors, euh, c'est beaucoup plus facile, que de, de créer un node bitcoin par exemple mais je vais pas en parler dans cette vidéo c'est volontaire parce que je pense en faire une vidéo dédiée mais en tous les cas d'avoir son propre node bah, ça vous donne encore plus de liberté vous n'avez vraiment plus d'intermédiaire et ça clairement c'est un avantage d'autant plus si vous êtes commerçant ou quoi que ce soit mais on verra ça dans une autre vidéo alors maintenant justement passons aux désavantages où on peut pourrait plutôt dire les limites alors les limites du lightning c'est quoi c'est que euh, donc comme on l'a dit la confidentialité peut être un problème pour les régulateurs certes et euh, la deuxième chose c'est que en fait, jusqu'à maintenant, on peut faire surtout des micro-transactions. C'est-à-dire que, voilà, pour la fameuse histoire du café, mais on peut faire des petites transactions, on pourrait, ne on pourrait pas encore envoyer de très, très grosses sommes. Les très grosses sommes, justement, on continue de le faire sur le BTC. Mais il faut savoir que le Lightning, c'est encore un... Il a été proposé en 2018. Hein, et jusqu'à maintenant, il y a des propositions, les, il y a des entreprises hein, qui sont dédiées, d'ailleurs, Blockstream, quand vous entendez parler de cette boîte-là qui était d'ailleurs Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et derrière Blockstream, il y a des boîtes comme ça qui sont dédiées euh, au travail pour améliorer le Bitcoin et Bitcoin Lightning et toutes les autres solutions pour le rendre plus scalable. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. C'est que c'est toujours en perpétuelle évolution. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on utilise de plus en plus le Lightning Network. D'ailleurs, on en parle de plus en plus, mais euh, on manque encore d'informations. C'est-à-dire que très souvent, vous savez, ça met du temps les informations. Il y a beaucoup de gens, moi, quand par exemple je parle avec des gens euh, sur le, du Bitcoin, en fait, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Lightning Network et qui ne connaissent pas non plus, euh, le, qui savent pas en fait que le bitcoin lui-même évolue en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres infrastructures qui permettent son évolution et euh, qui le rendent plus apte à euh, nous accompagner dans la vie de tous les jours. Et donc le réseau Lightning s'agrandit. Euh, D'ailleurs, euh, il y a des sites euh, dédiés, vous pouvez voir un peu la taille du réseau, etc. Et la capacité aussi euh, du réseau. Par exemple, là on a atteint plus, enfin, au moment où je vous fais la vidéo, 4900 BTC et il y a plus de 17 000 nodes. Donc c'est énorme. Enfin, en tous les cas, ça montre que ça, ça, ça grandit. Et il y a un site qui est très bien, on peut visualiser comme ça euh, le réseau. Je trouve ça plutôt sympa et vous pouvez voir ça sur 1ml.com. 1ML et euh, est, le site est intéressant parce qu'on peut voir aussi les sites qui sont plus les plus utilisés sur euh, le réseau Lightning. Donc justement, c'est une parfaite transition à la partie 2 qui est euh, celle des infrastructures, des applications qu'on peut faire sur le Lightning Network. Et euh, donc, je reste toujours sur ce site-là et vous voyez que les services les plus utilisés, il y a par exemple Bitrefill, Type-in-me. Euh, Bitrefill, c'est un site où on peut acheter des cartes cadeaux euh, avec nos cryptos. Euh, moi, je sais que j'utilise beaucoup pour acheter des cartes Amazon, par exemple. Et donc, je dépense simplement mes euh, cryptos et puis en Lightning, hein, d'ailleurs, si c'est du BTC. Et puis, j'ai mes cartes cadeaux, euh, il y a le site type in me Alors, c'est un site pour donner des pourboires euh, sur Twitter, euh, vous pouvez le télécharger. Moi, je sais que je l'ai téléchargé, mais j'ai jamais reçu de pourboire. <rire> non, je ne dis, dis pas ça pour en recevoir, juste pour vous dire, téléchargez-le en tous les cas. Moi, je... Ouais, voilà. Uh, Node, c'est une infrastructure de paiement. Et puis, Wallet of Satoshi, qui est une application, uh, c'est un portefeuille uh, crypto. Et justement, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler des portefeuilles qui, uh, qui ont intégré le Lightning Network. Alors, moi, l'application, le portefeuille que j'utilise le plus, parce que c'est le plus ancien, tout simplement, c'est Wallet of Satoshi. super simple à installer, super simple à utiliser. Vous aurez... Et en plus, ça sert d'application de, de paiement. C'est-à-dire, bien sûr, vous pouvez envoyer et recevoir des BTC, mais vous, payez, vous pouvez payer avec le Lightning, euh, très souvent, Lightning ça fonctionne avec un QR code, donc aussi simplement vous payez avec vos autres applications. Euh, alors, quand je faisais des vidéos pour cette recherche, je suis tombée sur quelques applications qui m'ont franchement donné envie, et donc euh, parmi elles, il y a BottlePay, je pense que c'est la plus aboutie dans le Lightning. Alors, bien sûr, on peut payer euh, en Lightning, mais on peut envoyer, recevoir des BTC, on peut faire pas mal d'autres choses avec des services. Euh, vraiment, elle m'a vraiment plu, et pour le coup, elle est plus, euh, comment dire, le design est, est mieux que sur Wallet of Satoshi, mais c'est pas un, un article à la limite, le vrai argument pour choisir votre wallet, c'est « custodial » ou « non-custodial ». Il y en a, euh, tout ce que je vous ai présenté, c'était « custodial », donc c'est vous qui gardez vos propres clés, comme sur « Wallet of Satoshi ». Mais il y a, pour ceux qui intéresse, les « non-custodial euh, », je crois que « Blue euh, » Blue quelque chose, « Blue App », elle est non-custodiale. Pour certaines fois, pour certaines personnes, ça peut convenir. Mais bien sûr, choisissez dans l'absolu euh, les applications sur lesquelles vous restez maître et contrôler vos fonds absolument il euh, y a Strike aussi qui est intéressante et puis euh, pour ceux qui me regardent et qui sont en Afrique il y a BitNob, elle, est, elle a été développée au Nigeria, elle est c'est une, elle est excellente. Pour le coup je l'ai bien testée, elle est vraiment pas mal parce qu'en plus elle a des services un peu d'épargne, de, de c'est-à-dire que vous pouvez épargner l'USD. Je sais qu'en Afrique ça peut être très compliqué pour les résidents de trouver des services euh, de ce type là. Donc là, sautez sur location, BitNob. Et puis d'ailleurs je vous dis en Afrique, mais moi-même je ne suis pas en Afrique là et je l'utilise. J'ai euh, beaucoup apprécié. En tous les cas, il y a un article qui sera publié sur les, sur les applications en fait euh, Lightning, si vous voulez jeter un oeil. Là, ce que je voulais vous montrer rapidement, euh, ce que je sais que j'ai déjà pris pas mal de votre temps, euh, un petit panorama de ce qu'on peut faire avec le lightning, des services qui sont sortis. Il y a par exemple une plateforme de podcast qui s'appelle Fontaine. Ça peut être très intéressant pour les créateurs de contenu, mais pas que. Même les personnes qui, qui écoutent du contenu peuvent gagner de l'argent. Donc, ben, bien sûr, on est sur le Web3. Je pense qu'elle est très, très intéressante, euh, Fontaine. Euh, Il y avait un jeu. Alors, ça s'appelait Light Night. Euh, pour ceux qui connaissaient, à l'origine, à à c'était super intéressant. C'était le seul jeu où ils payaient en, en BTC, en fait, les joueurs, c'est un peu le Fortnite. On l'a appelé comme ça, le Fortnite euh, en, euh, sur le BTC. Et puis dernièrement, ils ont switché, ils sont passés à Solana. Et euh, ça a fait un, un tollé en fait, j'ai vu qu'ils n'ont même plus de, de, de compte Twitter. En tous les cas, bah, ils ont été évincés par la communauté, je pense qu'ils avaient des Bitcoiners et des maxis absolus. Et euh, du coup, le jeu... Enfin, vous pouvez jouer, hein, vous pouvez regarder au moins, c'est quoi, moi je ne suis pas très bonne en gaming pour vous donner mon avis. Mais euh, d'emblée comme ça, moi aussi, je me suis dit, mm, euh, dommage d'avoir switché, mais je pense que c'était pour des questions de, de frais, etc. Bref, il euh, y a pas mal de choses qu'on peut faire euh, sur le Lightning et c'est la partie la plus importante et c'est comme ça que je vais, je vais finir, rassurez-vous, c'est qu'on peut surtout faire de la DeFi avec le Bitcoin. Et donc, euh, c'est le sujet de la prochaine vidéo où on va voir comment on fait pour travailler ces BTC. C'est vraiment plus intéressant pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par euh, la DeFi mais qui veulent pas euh, nécessairement, bah, qui veulent faire travailler leur BTC, on va le dire comme ça. Maintenant, je finis là-dessus. Il y a un dernier service et, et qui, moi, m'a beaucoup plu. Ça s'appelle Coin Corner et c'est la fameuse euh, carte de paiement Lightning. Alors, j'en ai commandé trois parce que c'est une carte prépayée. Euh, je m'ai commandé trois et en fait je les ai pas reçus parce que j'ai déménagé bref euh, je me suis trompée euh d'adresse, mais ce que je voulais vous dire c'est que j'ai envie de faire un concours euh, donc c'est pas un partenariat avec eux etc, euh, mais en tout cas j'ai envie de faire un concours pour ceux qui me suivraient sur Twitter, parce que j'ai un problème d'abonnés sur Twitter avant ça ne m'intéressait pas mais bon, tout le monde a dit qu'il fallait que j'aille sur Twitter et je commence un tout petit peu à apprécier la plateforme. Pour ceux qui me rejoindraient sur le compte donc zonebitcoin.co, j'offrirai des cartes Coin Corner alors, il euh, y aura un peu de BTC dedans. Le but hein, c'est de, de favoriser l'adoption de masse, vous pourrez payer plus, même si, je préfère vous dire tout de suite, ce sera, euh, vous pourrez payer comme avec votre carte bleue, certes, mais encore faut il encore faut-il que la facture soit en Lightning. Je préfère vous le dire tout de suite, mais ça peut être intéressant en tout cas dans l'idée, sachant que dans des pays comme euh, bah, maintenant le Salvador ou dans le village Alzante, euh, oui, euh, payer avec le Lightning des tas de services, c'est tout à fait possible. Et ce sera bientôt le cas, croyez-moi, croyez-le, croyez pas, euh, du, du, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Voilà comment s'achève cette vidéo. Si vous avez des questions sur les Lightning, euh, posez-les. Euh, J'essaierai de répondre le plus précisément possible. Et sinon, encore une fois, il y a plein de ressources sur Internet. Et puis, il bah, y, y a mes propres ressources aussi que vous pouvez consulter. De toute manière, je reviendrai, je ferai d'autres vidéos sur le Lightning. C'est n'est pas en une vidéo que je pouvais tout vous dire. Et vous allez voir les autres applications. Je rentrerai plus en détail, en fait, sur d'autres applications qui sont intéressantes. Mais franchement, ça vaut le détour. Donc voilà, tous ceux qui vous diront que le Bitcoin, ne peut pas, euh, il peut pas évoluer, que ça sert à rien, qu'il ne peut pas devancer ni Visa, ni les banques ou quoi, franchement, euh, dites-leur deux mots. Lightning Network.